de faire des nouvelles chansons à la maison mais pas envie de les amener au point où je devais aller les défendre également de mettre en lumière des titres que j'aimais beaucoup et qui n'avaient pas été mis sur le devant de la scène et notamment de pouvoir les clipper, comme le titre ainsi soit-il qui est sorti en 2015 exactement et que je n'ai clippé là en 2019 pour ce titre et qui est devenu le titre étendard le single de Svestop voilà et on peut s'attendre euh, à des propositions bientôt ou euh, très bientôt, euh, bientôt. je un moment non, non, c'était juste un épisode, euh, c'était un épisode et, et je repars avec des nouveaux titres, je viendrai je pense en octobre avec euh, un petit EP, euh, quelque chose d'assez léger, un peu dansant je pense, assez easy avec des featuring féminins uniquement en octobre et puis, en, et puis je reviens avec un nouvel album en 2020 avec, là, avec, des, avec plein de camarades aussi. Déjà, moi, un dénoncé, je vois mon manager qui dit non. <rire> euh... bah, je garde la surprise. Je garde la surprise. Yes. Pas paco petit petits oignons, on a mis des carottes et des pommes de cèdre. <rire> Alors, en fait, c'est le festival qui m'a proposé qui m'a offert une, une carte blanche. Enfin, avant de m'offrir la carte blanche, ils m'ont demandé, ils m'ont dit « Si on t'offrait une carte blanche, avec quels artistes tu viendrais ?» J'ai dit le nom des artistes et ils m'ont dit « Ok, pas encore. Et donc voilà, voilà, pourquoi, voilà pourquoi je suis venu avec eux. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'aime leur, leur travail. Parce que c'est des gens que j'apprécie humainement, parce que c'est agréable d'être avec eux euh, ici, ici maintenant en conférence de presse, mais depuis tout à l'heure en train, on a un en passant à l'hôtel, en dans, dans, dans le camion, et puis parce qu'on a aussi euh, des valeurs communes qu'on partage avec d'autres artistes, mais euh, je sais pas, on a un truc facile. Euh, aussi, il faut dire qu'on a tous fait des morceaux les uns avec les autres pratique aussi c'est quelque chose que, qui, est quand même, qui fait qui revient et, euh, et parce que qu'ils regardent comme ils sont beaux. Bonsoir, Jessica, pour Odoradio de Radio. Euh, allez chercher des nouveaux tels que Lydia, Filantre ou encore Nadia, est-ce que ça vous est venu à l'idée euh, Oui, ben, des nouveaux, euh, moi j'ai l'impression... Regarder mes disques, mais en tout cas sur les stripteys, peut-être sur les albums, j'avoue, bah, quoique sur Curse euh, Herb, j'ai quand même Sandrine Kaké, bon, qui est une excellente, très grande chanteuse de soul, qui est connue dans ce milieu-là, mais qui est pas connue vraiment en France, ou euh, en tout cas pas à sa juste valeur. Euh, Marginal, euh, qui je vais dire des upcoming artistes, mais euh, Kenyon. Euh, qui en veulent et qui arrivent il y en, en a pas mal hein. j'ai stars euh, là j'en oublie plein mais j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, eu, j'avoue qu'avec le temps c'est une. Des fois refuser, mais c'est pas tellement, euh, c'est pas par maîtrise ou par arrogance, ou, ou, ou, ou, c'est juste que euh, maintenant voilà, je fais des choix un peu plus drastiques. J'ai beaucoup de demandes et je peux pas répondre à, à, à tous. Kenya Arcana, de retour Pas ce soir, non. désolé. <rire> je veux encore essayer de me forcer un peu Ce soir c'est le. Une... Il a dit non. Rien. L'autre fois à la télévision, il y avait un titre, et puis le gars a dit euh, Oui, euh, la France euh, n'est pas vouée à, à recueillir toute la misère du monde. Euh, mais j'ai envie de lui dire Mais, mais qui es-tu euh, Qui es-tu, toi Donc lui, il parle déjà au nom de la France entière. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait, qu qu fait Qu'est-ce qu que lui, il a fait pour que la France devienne la France Rien du tout. Euh, nous sommes... Ce pour les Français, pour nous Français, on est né en France, mais on aurait très bien pu naître n'importe où. C'est un peu le jeu du hasard. Les gens qui sont nés, euh, euh, qui sont nés là pendant la guerre euh, en Libye, euh, comment, on peut de, comment, on, comment on pourrait leur... Pas leur en vouloir, mais co comment, comment on pourrait pas se mettre à leur place et de se dire, mais si ça nous arrivait à nous, mais on voudrait tellement qu'on nous donne un coup de main. On voudrait tellement qu'on nous, qu nous accueille. Euh, je ne dis même pas, on nous jetait des fleurs, mais juste avec un peu d'humanité, en fait. C'est là, c'est. Ça paraît. Alors ok, on n'est pas naïf. On, on, on peut-être que effectivement, s'il y avait 7 milliards d'êtres humains sur la France, peut-être que ce serait un peu petit. Mais ben déjà, ce n'est pas du tout la proposition qui est faite. Enfin, je veux dire, euh, je, je, là, je, je vais laisser les autres parler après, peut-être aussi, mais, euh, je veux dire, nous, on est Notre musique, notre message, notre, euh, nos personnalités, elles sont vraiment, mais euh, vraiment à l'opposé de ces gens qui disent qu'il va falloir fermer les frontières, qu'il ne faut pas accueillir les autres, qu'il ne faut pas les aider, que euh, ces gens, juste, vraiment, l'opposé de ce qu'on est. Quoi. en fait tout simplement c'est à dire que en fait le reste le reste de, de la musique avait été vachement mis en avant et peut-être que ce côté là avait pas été tellement finalement euh, parce que les artistes euh, qui émergent de c'est pas genre c'est pas une nouveauté quoi aujourd'hui qu ils sont bien de faire de la musique euh, mais par contre, le fait d'avoir été peut sous-coté jusqu'à présent, ce qui est cool, c'est que ça leur fait un truc de fraîcheur. Les autres, on les avait déjà entendus. Entendu, je pense que le. Enfin, D'ailleurs, elles sont des nouvelles stars maintenant, euh, soit dans la ou ou on en parlait. Euh, enfin, il y a plein de groupes, euh, très très à la mode, vraiment en ce moment, qui sont vraiment dans, dans, dans, euh, dans, dans, dans l'air du temps, dans la hype ultime. Quoi. Et, et, et, et aussi, c'est aussi, aussi un signe des changements de mentalité aussi. C'est-à-dire que aussi là, je pense que, par exemple, les, je crois hein, que, les, bon, à part finalement les 15% d'irréductibles gaulois qui votent au Front National, mais j'ai l'impression quand même que là, par exemple, là, les, les jeunes français euh, qui ont été euh, tous, tous ensemble à l'école, très mélangés tout ça, coloniale de la France, c'est un truc mais dont, dont on ne veut plus, c'est fini, les jeunes ils vont me dire, non en fait nous, nous on n'est pas là-dedans, nous c'est nos frères, on kiffe, et on kiffe et d'ailleurs j'adore ce qu'ils font de la j'adore le, le, le, le stylisme, enfin voilà, je, je pense que s'il y a cette émergence-là, c'est parce qu'il y a des oreilles pour écouter, des yeux pour voir, et que, ben voilà, c'est l'heure, je, je, je souhaite que ce soit l'heure, je suis allé voir un concert j'avais toujours écouté de la musique mais je crois que avant d'aller voir de la musique sur scène j'avais pas vraiment réalisé en fait que ça se faisait la musique Elle venait du tourne-disque et tout mais je ne bien pas des famille de musiciens particulièrement et je sais pas un jour j'étais dans un en plus je mens parce que c'était pas la première fois que j'allais voir un concert mais je sais pas ce jour là il s'est passé un truc j'ai vu un groupe le premier groupe de karim qui s'appelait Rootsnake. Et c'était un, un truc de... C'était dans un festival de quartier, c'était la fête de la jeunesse, dans le 19 e dans le gymnase de Haute-Poule. Euh, un un, un jour, assez semblant d'ailleurs, parce <rire> qu'il y avait des sales bagarres, je hein. me Mais en tout cas, euh, les Rootsnake, ils étaient arrivés à 3 sur scène ils étaient à pieds, pareil, je sais pas, et je les avais vus, et un peu à la foudjise, ouais. Et, et moi j'avais fait, waouh, c'est ça que je veux faire. Ils m'ont fait rêver et, et vraiment, c'est ce jour-là que je me suis dit, moi, j'ai eu envie d'un micro j'ai commencé à écrire. J'ai commencé par faire un groupe. On s'appelait le Youth Mountain, on était genre des jeunes du 10e arrondissement. Et voilà, on était au collège. Et c'était l'époque aussi, le, le, le rap arrivait en France. Euh ou avait dans, dans leur la un figurine avec un américain et des avec Booty, enfin, c'était Capleton avec le boudin, avec méthode Ouais, pour tout ça, ouais. parce que je sais pas, parce que ça va passer dans la tête, comme euh, je sais pas, j'aurais pu. Il y avait un truc aussi. Euh, le... Après, quand, quand, quand j'ai eu envie de le faire, j'ai découvert l'exercice et j'ai adoré. Mais j'aurais pu m'asseoir sur une chaise en bois hyper jolie et me dire, waouh, ça tue ce truc Et puis me mettre à, à tailler, et à, tu vois c'est...